échouant sur les plages, flottant à la surface, ou tapissant les fonds marins. 5 000 milliards de débris plastiques sont aujourd'hui présents dans l'océan, soit l'équivalent de 269 000 tonnes de déchets. C'est au cœur des Gires, ces tourbillons d'eau formés par les courants marins, qu'une grande partie d'entre eux s'accumulent. Le plus grand, appelé le septième continent, se situe entre le Japon et les États-Unis et pourrait mesurer jusqu'à 3,43 millions de kilomètres carrés, soit six fois la France. Tous ces déchets, à 100% d'origine humaine, et dont 80% viennent de l'intérieur des terres, mettent en danger la vie aquatique. Chaque année, 8 milliards de sacs plastiques sont jetés dans l'environnement. 690 espèces marines sont directement menacées par cette pollution. Chaque année, 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins en meurent. 80% des déchets collectés par Surfrider sur les plages, lacs et rivières sont des déchets à usage unique comme les bouteilles plastiques, coton tiges sacs plastiques ou encore les mégots. Protégeons l'océan, changeons nos habitudes.